Yes, salut les gars, c'est mon nom de JP, bienvenue à Forget Québec. Aujourd'hui, en collaboration avec Québec Vélo de Montagne, je vais vous montrer mon itinéraire à Vallée-Bras du Nord pour la saison 2022. Cette année, ça va donc se passer au secteur Shannon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va en faire? Je vais vous faire monter l'aurore on va aller faire la boréale. Par la suite, on va aller faire la légende. Ça va être l'option intermédiaire. Ou on va dire avancée, parce qu'une option experte. Alors... On commence notre descente. Première piste officielle de l'itinéraire. On va faire la Boréale au grand complet. Alors... La Boréale est une des pistes signatures de la vallée. Une super belle piste. Du secteur Shannon. ça ici... Fait que souvent, les gens vont faire la partie d'en bas qui est un petit peu plus accessible. puis qui est aussi plus euh, facile à laver parce que la montée est plus courte. Fait que nous autres, aujourd'hui, on a fait en entier. Donc, il est mouillé dans les dernières 24 heures. Je crois qu'il y a de la boîte sur la lentille. Je vais essayer de nettoyer au meilleur de mes capacités Je suis pas en train de me battre pour ma vie sur mon bike Je prends une belle fenêtre Et voilà Hey boys yeah. Saying hi to Kyle and Jeremy I think from Ottawa. We have met in the climbing, so hi guys. <coughs> Donc on revient en français. Ça fait que la Boréal, La section du haut est une piste assez challenging. Elle va être un peu plus difficile les sections du bas parce qu'on a plus de vitesse, on va avoir des features un petit peu plus gros si vous décidez de les sauter évidemment, donc beaucoup d'obstacles de roches beaucoup de sauts, certains un petit peu plus à basse vitesse comme lui que je viens de faire, Et il y en a certains que vous allez sauter ou dropper. Ils vont donner beaucoup de hauteur, à beaucoup de vitesse pour euh, une piste qui reste une très petite, c'est pas une piste de freeride, on s'entend. Hop, hop là! C'est ici. Ça va toujours bien. Sur le camp. Evil Insurgent, pas grand chose qui pourrait m'arrêter, voir moi-même. On peut se voir. Quelle piste. C'est quelque chose que je ne vais pas faire assez souvent parce que, je suis quand même loin. Première partie terminée. On enchaîne la deuxième partie. La partie du bas. Donc c'était ici qu'on était. Il y a une petite seconde. Ah. Fait que la boréale section du bas fait un peu plus penser à ce qu'on pourrait trouver dans le secteur Saint-Raymond. C'est si offert plus naturel. donc beaucoup de S beaucoup de sauts et de feature je ne vais pas tout vous spoiler c'est une piste qui est très appréciée par les gens en plus la section du bas n'est pas très longue à monter donc c'est possible de faire des laps dedans sans trop de problèmes skinny mais j'ai lancé le J'aime assez vite pour ça. Là. <rire> Sur les slabs. Oh. Ça va être fou à Québec. Oh. En bas du North Shore. Mais tout va bien. pas pire vitesse dedans. Mais ça sera pas ma plus rapide. Les racines sont quand même très mouillées. Quelle belle piste! je vais un petit bout que je pédale le cardio moins là que depuis que j'étais en haut il n'en reste pas très long il reste encore quelques beaux features ça ici une fois deux fois, trois fois, quatre fois, surprise, oh, il est mouillé, oh, ça va être ça, et voilà, c'était la Boréale, section du haut et section du bas, Oh, oh, oh, oh. Aïe aïe Les pulses à 175, oh mon gars, des émotions. Ouh, oh, oh, oh, oh. Alors, on remonte l'aurore, mais seulement la première moitié, cette fois, et on va faire la légende. Bon alors, on a fini de monter la première partie de notre aurore pour la deuxième fois. Qu'est-ce que ça veut dire on tourne à droite et on va faire la légende. Donc, aujourd'hui, celle que je vous montre, ça va être l'option noire. Donc, avancer. On n'ira pas faire la section double noire, donc la section experte. De toute façon, je vous l'ai déjà montré. Puis toutes les vidéos sur YouTube, c'est toute la section expert. Donc, regardez cet itinéraire-là. C'est de la tous. On va aller faire la section noire seulement. Que j'ai jamais faite. Je suis curieux de voir un petit peu à quoi ça va ressembler. J'avais dû vous montrer les images de la légende. Légende. L'automne dernier, je crois. L'automne dernier, oui. Vous allez faire la section experte. Yup! Section un peu plus difficile ici. Section cross-country Ça fait que le secteur Chanel est assez mouillé aujourd'hui. Vous allez voir des petites flaques d'eau un peu partout. D'habitude c'est assez sec. C'est une piste qui reste pas humide longtemps. Oh! Mais avec la pluie des dernières 24 heures, c'est des choses qui peuvent arriver. Fire. Avec la première section qu'on fait rentrer dans la piste, c'est une section de trail assez classique. Il peut y avoir une petite ressemblance avec la Nelson Est, si vous l'avez déjà faite. On va avoir un petit peu de galet ici qui peut ressembler à la Tourillie. Ou un petit peu du moulin ça on a la boîte super belle section de trail qui se termine pas mal ici ah that was fun ah. ici si on va voir un petit peu de pédalage à faire un petit 2-3 minutes que je vais vous faire skipper alors, on est à la fourche avancée expert pour les experts, vous allez à la droite nous autres, on va continuer à gauche va faire la version noire donc avancée c'est donc la version la plus facile des deux fait qu'elle va nous faire éviter euh, 3-4 gros features qui demandent un petit peu plus de bike control euh parce que c'est quand même pas petit qu'à la place d'avoir des drops -de -de -de -de -de voir oh, ce petit descendant là ici ça pas mal sûr le de la boîte, tu m'en excuses ça ok, Et pas à négliger. ça Okay. C'est quand même une bonne descente. Rien d'extrême. Mais c'est une bonne bleue qui tire sur le noir. Si on suit un peu euh, au genre de calibre que vous êtes habitué à avaler. Ah, oh, c'est pas désagréable. Ça, ça. C'est pas sur des slabs. Ah, oh, that's cool. Ligne Strava à droite. Ligne de 4 roues ici. Oh, je suis rendu dans, dans la section expert, quoi. Oh non. Ok, ouais la ligne facile à la gauche. Ok, peut-être que moi je continue ici. Dans ma section noire... Présentement, on est en train d'éviter la première descente sur les roches. Pesse pour une descente noire est quand même catchy. Pour regardez je chez vous, là. Donc. Je vais bon, aller voir le chicken line parce que c'est ça mon travail. Ici, on a la section euh, experte qui arrive. Fait que ça, c'est une section noire. Aïe, il y C'est quasiment industriel. trial. Tabarouette. Ah, fait que, faites-vous pas avoir. Par l'aspect noir, il faut quand même faire attention. I'm moving good. Une des très belles vues de la vallée. On a donc terminé la section de la rivière. Il nous reste un petit peu de descente à faire. Il fait noir un petit peu, ça se peut que vous ne voyez pas grand chose mais je vous ai monté le principal donc maintenant qu'on a terminé notre légende c'est assez facile de revenir par la grande évasion Et il y a une petite sortie tout juste au début qui nous ramène dans le boulevard à Gérard, juste ici Et encore une fois, moi je vous montre le chemin le plus direct pour faire votre itinéraire mais sinon faire euh, la grande évasion sur votre droite ici est une très belle manière de terminer votre chemin la raison pourquoi je ne le fais pas c'est qu'il commence à mouiller et j'ai pas de vêtements de rechange dans la voiture il y a une affaire de fun que je peux vous faire faire parce que de toute façon il faut passer par là on va faire le retour par la dernière section de la grande évasion qui est sûrement la plus fun C'est c'est On capse et voilà C'était donc l'Aurore, la Boréale, version intégrale et la légende version avancée seulement. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de retraverser le petit pont juste ici sous la pluie. Et on va arriver au pont qui traverse la grande rivière et c'est là qu'on va revenir à l'accueil anne à la voiture. Ça fait que c'était mon itinéraire. Avancer au secteur Chanel en collaboration avec Québec-Verreau de Montagne. Vous pour pourrez suivre les différentes activités de Québec-Verreau de Montagne avec le hashtag Ride Québec City.